Le volant conceptuel partenaire, c'est toutes les formations de la région, sur sont les millions que nous réjettons. Aujourd'hui, signer cette convention permet aux entreprises de pouvoir réussir, surtout après les croissants. Cette entreprise, ma réussite, c'est un nouveau dispositif qui consiste en fait tout simplement à un programme innovant donc pour accompagner les porteurs de projets, donc de l'idée à l'immatriculation mais aussi les néo-créateurs, ceux qui ont créé leur entreprise, pour pouvoir lever les freins le cas échéant qu'ils puissent rencontrer, mobiliser des actions de formation pour qu'ils maintiennent leur emploi et aussi générer des emplois sur le territoire. La coopérative, on œuvre pour les jeunes, on est maintenant à 56 jeunes, plus de 130 jeunes sensibilisés sur toute la Guadeloupe, on a de nombreux partenaires que je ne vais pas nommer, mais on commence à monter en, en puissance. Nous avons un potentiel considérable, nous avons les moyens, nous avons les compétences pour les y aille. Le local, c'est concret. On a sept consultants d'un côté qui vont commencer à de l'idée à la création et une animatrice de ce réseau post-création pour les mettre en réseau et être moins seul. Donc c'est très concret, très opérationnel dès maintenant.